On utilise la culture urbaine pour créer du lien, intéresser la jeunesse. Le dérèglement climatique, ça touche notre planète, ça touche là où on vit. Et il faut faire quelque chose pour, euh, pour réduire ça et faire en sorte que les générations futures aussi euh, puissent avoir tout ce dont elles ont besoin euh, pour vivre euh, sur cette magnifique planète. L'association One To Scribe a été créée par un groupe de jeunes avec trois vocations donner de confiance aux jeunes, leur apprendre l'anglais et surtout développer leur culture générale. On utilise la culture urbaine, qui est la culture la plus consommée et la plus appréciée par les jeunes, pour créer du lien, intéresser la jeunesse. Sustainable development. Can you it in on pensait déjà à établir un petit programme sur le thème du changement climatique. Quand on a pris connaissance de l'appel à projet Génération Climat, pour nous c'était un accélérateur et un facilitateur. On ne voulait pas avoir un discours trop alarmiste, donc on l'a vraiment abordé d'une façon à ce que les jeunes puissent se reconnaître dans ce qu'on leur dit, donc leur parler de choses qui sont très concrètes pour eux, se reconnaître et, et comprendre aussi euh, l'impact du dérèglement climatique à leur échelle à eux. So we have 70% of clothes. That we don't wear on a bus. Le hip-hop, à l'origine, c'est un mouvement qui a créé par des jeunes conscients qui avaient des choses à dire sur leur monde, tel qu'il est, ainsi que son devenir. Donc concrètement, le contenu sur le changement climatique, l'environnement, la consommation, ça existe déjà. Et on essaye aussi d'utiliser beaucoup ça, d'utiliser des icônes et donc du coup de jouer là-dessus euh, sur ces artistes hip-hop qui parlent bah, voilà, de leur alimentation, euh, qui parlent de la surconsommation et euh, de tous ces thèmes-là. On voit Parce que là, du coup, on va avoir pas mal de vert, vu a toutes les feuilles. Il faut mettre le bleu aussi, hein, mais il n'est les... pas obligé de rester dans les... Ça marche parce qu'on arrive à parler d'un sujet qui est très sérieux, mais de façon ludique, en utilisant des références qui leur parlent et en utilisant leur langage. L'appel à projet, on l'a apprendu de manière assez fluide et simple dans la mesure où ça a été un petit formulaire à remplir. Donc on a juste décrit notre action, on l'a posté en ligne et quelques semaines, quelques mois plus tard, on a eu un retour positif d'ailleurs. Donc la procédure a été assez simple pour nous et c'est ce qu'on a apprécié. On est un groupe de jeunes qui vient d'horizons divers avec des expertises et des cultures très différentes et pour nous c'était tout à fait adapté d'avoir un appel à projet qui rassemble différentes personnes autour du même projet. Pour nous aussi, le fait d'être associé à un programme tel que celui de Génération Climat, c'est un, un, un gage de, de qualité, donc on est très content d'avoir ce type de, de partenaire, et également de la visibilité. Ah, bon